Salut toi, comment ça va aujourd'hui Je te parle en direct de la plage de Rétimno euh, qui se trouve donc en Grèce En ce moment je suis vraiment en train de m'éclater euh, en tant que digital nomade puisque j'ai vraiment l'occasion de pouvoir travailler d'où je veux et euh, pourquoi pas depuis une très belle île comme la Crète euh, je vois pas pourquoi je devrais m'en priver Voilà je fais mes réunions, je fais mes coachings sur Skype, il n'y a pas de problème, ça continue mais euh, ça me permet aussi de pouvoir aller faire un break et puis euh, quoi de mieux qu'un joli café en bord de mer pour pouvoir avoir de belles idées. Et donc aujourd'hui je vais te parler de cette formation que j'ai créée pour toi parce que je sens qu'aujourd'hui on est tous avec notre chakra de la gorge qui demande qu'une chose qui est de s'exprimer, de prendre la parole, d'incarner qui on est et d'oser prendre sa place dans ce monde. Et donc pour ça, pour nous aider les uns les autres, je, je sens depuis un moment qu'il euh, faut que je fasse cette formation cet été. Donc une espèce de summer school, j'appelle ça du coup l'incubateur. Donc c'est un incubateur de un mois dans lequel il va y avoir cinq séances parce qu'il y aura cinq dimanches et on va faire des séances collaboratives, collectives, en petits groupes, ça va être un petit groupe d'une dizaine de personnes, pour que chacun puisse incuber cette idée, ce projet qui lui tient à cœur, ce projet qu'il doit faire. Je suis sûre que toi, tu as une idée, un projet qui est en train de germer dans ta tête, mais tu ne sais pas par quelle boule prendre, tu as des peurs, tu as des freins, euh, tu as des blocages, et du coup, de résoudre tout ça en équipe, en groupe, ça va euh, nous permettre de pouvoir débloquer, de pouvoir trouver quel va être ton client cible pour ce projet, quel est ton public cible, pouvoir trouver également qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter à ces personnes-là et comment est-ce que tu vas pouvoir leur apporter quelque chose. Donc Pour faire tout ça, euh, on va se réunir une fois par semaine pendant cinq semaines, tous les dimanches soirs lors de euh, réunions en visioconférence d'équipe. Pendant la semaine tu vas avoir des exercices, il y aura une communauté en ligne aussi dans laquelle on va pouvoir tester nos idées au fur et à mesure. Tu vas avoir besoin tout simplement d'un ordinateur ou d'un smartphone sur lequel tu puisses te connecter à Facebook et à une visioconférence comme par exemple euh, euh, Skype, on va pas utiliser Skype, on va utiliser autre chose mais euh, voilà, c'est très simple au niveau des outils. Si tu as peu de connaissances en informatique, c'est pas grave, tu vas très vite euh, comprendre à partir du moment où tu as réussi à te créer un profil Facebook, tu vas réussir à faire la suite. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Alors de quoi on va parler dans cette euh, formation On va parler de développement personnel, on va parler de quel est ton pourquoi, quel est ton quoi et ton comment, quel est ton public cible et on va ensemble mettre en place un plan marketing, un plan web marketing pour pouvoir mettre en place ton projet. On ne va pas parler de statut juridique euh, et je ne vais pas t'expliquer comment démissionner de ton projet, de ton job actuel parce que euh, ce n'est pas du tout l'objet de ce projet. Euh, en fonction de chacun, euh, certains vont commencer ce projet alors qu'ils sont encore en poste dans une entreprise et il n'y a aucun problème avec ça, c'est pas du tout incompatible, d'accord Tu vas recevoir donc euh, des séances de coaching euh, en petits groupe, collaboratifs d'une dizaine de personnes. Les places sont limitées bien sûr, hein, parce que pour que le coaching soit efficace, il faut qu'on soit peu de personnes. Tu vas avoir aussi donc, des mails et des exercices à faire tous les jours et à partager, à autocorriger avec les personnes, les autres membres du groupe, un plan d'action qui sera efficace euh, et que tu pourras mettre en place dès la sortie euh, de ce mois de juillet. Donc, euh, le 31 juillet, tu seras opérationnel et tu seras capable de réaliser ce projet qui te tient à ta carte. Donc c'est quand même hyper sympa. Hein Tout ça, si euh, tu faisais appel à un coaching individuel avec moi, ça ferait euh, l'objet de 500 à 700 euros en fonction de si on compte ou pas les, les exercices. Euh, là, comme c'est collaboratif et que c'est un petit groupe et que je sens que c'est vraiment quelque chose d'important et qu'il faut qu'on le fasse, euh, et que c'est maintenant que ça se passe au niveau du chakra de la gorge c'est maintenant que ça se passe au niveau de notre projet de vie il faut que ça se fasse ce printemps maximum cet été parce que pour le mois de septembre il faut qu'on soit prêt je te propose ça à 200 euros et si jamais tu prends ta place avant le 15 juin tu auras moins 25% de réduction voilà bon bah écoute je te mets le lien en description de la vidéo comme d'habitude et je te dis à très vite ciao ciao Skidibam, skidibam, skidibam, skidibam, skidibam, skidibam, skidibam, Skidibam, skidibam, skidibam, skidibam, skidibam, ils sont bien 15 millions rivés à la télé engloutir le vide d'une fausse célébrité. De viser entre eux dans une langue désertée De l'exhibition molle des téléprisonniers Abdiquant complètement l'idée même de penser Les mots que ça m'éveille sont vraiment déplacés Encore les platitudes qui traînent en fin de journée.